Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je suis en présence de Solène et Marion parce que je voulais faire une vidéo sur le sujet de la vie en van quand on est une femme seule. Et je pense que c'est toujours mieux d'avoir trois avis que un parce qu'on a tellement des avis différents de toute façon qu'on ouais, va être complètement complémentaires sur nos réponses. Donc voilà, on vit toutes les trois à plein temps dans notre van et on va essayer de répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent ou on remarque qu'on nous, qu nous fait le plus souvent. Voilà. Voilà. Nova interviendra aussi de ton côté. <rire> voilà parce que Nova c'est une autre femme seule en van Oui, oui. Nova <rire> Et on donc fait. on a noté les petites questions euh, sur le téléphone et puis on va faire un euh, façon FAQ hein. oui. Alors la première question, quelle originalité <rire> N'as-tu pas peur en tant que femme seule en van Marie ah, oui. Ça, c'est ce que, franchement, c'est ce qu'on me pose le plus souvent comme question. Ouais, pareil. Et c'est la première remarque que j'ai eue quand euh, j'ai dit que je voulais partir en van, déjà, toute seule. Mais t'as pas peur toute seule en van Enfin, t'as pas peur de partir toute seule Donc déjà, non, parce que j'avais déjà voyagé toute seule. Et en van, je me sens encore plus en sécurité que quand je voyageais, par exemple, en sac à dos toute seule. Parce ouais. que t'as pas, pas de chez toi, t'as pas de quoi t'enfermer chez toi. Moi, dans mon van... Quand j'arrive sur un spot et que je ferme ma porte-à-clé, je suis chez moi et je me sens en sécurité au même titre que quand j'étais dans ma maison et que je fermais ma porte-à-clé mmh. en ouais. pleine campagne, tu vois. Mmh. Donc euh, non, moi j'ai jamais eu peur. J'ai mis des choses en place, genre euh, j'ai une bombe lacrymo, j'ai un couteau à portée de main quand je dors et tout ça. Mais c'est plus euh, pour mes proches, pour les rassurer. Genre je peux dire à ma mère ou à ma grand-mère, non mais j'ai des armes pour me défendre, tu vois, j'ai ce qu'il faut. Et moi je me... Est-ce que tu sais les utiliser <rire> Parce que si tu fais <rire> <en suite, rire> c'est la merde c est c est Franchement, n'écoutez euh, pas. pas, mais j'ai même pas enlevé la sécurité, de la banque, <rire> <que> moi, tu <rire> vois, Mais en fait, je vois même pas à quelle occasion je vais en avoir besoin, quoi si c'est dans, dans mon van, je suis enfermée dans mon que vois. si t'as un problème, tu euh, tu as quelque chose pour te défendre Ouais, en tout cas, c'est vraiment plus pour mes proches, en vrai Je me à ma mère non mais t'as vu, c'est bon, j'ai ma bombe l'acrymo là euh. Ouais mon couteau. Par contre, la seule fois où je me suis dit, il wow, y a quelqu'un qui toque à mon van à 1h du mat', oh mon dieu, Qu ce que je fais ben, ben, Mon chat a eu peur, j'ai eu peur, c'est tout. J'ai ah, rien Ouais, mais tu vois, même petite que t'es chez toi, t'as un voisin dans ta rue euh, qui fait le con, euh, oui. t'entends trop de bruit, tu vas ouvrir ton rideau, tu fais putain, c'est quoi le bouquin Mais ben, c'est ça, pareil. on me dit ça souvent, on peut forcer la porte de ton van. En fait, on ben, peut on forcer, forcer la, la porte de, porte de chez toi. Il y a des gens qui se font cambrioler quand mmh. ils dorment chez eux, mmh. dans mmh. un immeuble, dans, avec code, avec mmh. tout. Donc en fait, j'ai pas plus peur. Ça m'arrive des fois de flipper parce que j'entends un bruit bizarre, parce que si, mais au même titre que quand j'étais dans la ma maison. Mmh. Bah, c'est vrai que moi, c'est une question, euh, en fait, je me la suis jamais posée. J'ai jamais rien mis en place, donc moi, les bons lacrymaux, les machins, euh, je sais même pas comment les utiliser, ouais. je sais même pas à quoi ça sert. Les sécurités ou les doubles sécurités de porte. Euh... Bah, c'est un peu... Enfin, pour moi, je trouve que c'est un... C'est un... à double tranchant. C'est à double tranchant, parce qu'en fait, les gens voient qu'il y a une sécurité, donc potentiellement, ils se disent oui. qu'il y a des trucs importants à voler. À voler. Euh, ouais. Et puis, de toute ah, façon, ouais. si tu as envie de voler, tu as une vie juste à côté. Donc, euh, tu fous un coup de pied dedans ça. et c'est encore ouais. plus facile. Non, tu donnes ça, presque l'envie de... Voilà. Exactement. Donc, moi, je dirais que la, pro... la seule sécurité que j'ai mise euh, en place, c'est de faire un fourgon... Euh... Enfin, de laisser mon fourgon moche, en fait. Euh, pareil. Je veux... Si j'ai envie, on ne voit pas que je suis là. Voilà. Et tu c'est Genre ouais. un fourgon, genre de chantier, tu vois. Ouais. Bah, c'est un ça. parking de Super voilà. Russe, c'est pas grave. Et d'ailleurs, quand les gens me disent il est où ton fourgon Bah, on est devant. Ah, c'est ça, c'est le truc. Ah Blanc là. Ok. Et en fait, c'est exactement la réaction que je veux. Je suis pas du tout vexée quand les gens me disent Ah, ouais, il n'est ouais, ouais. pas. C'est pas, t'as pas un petit volkswagen Il est pas, il est pas euh, ouf. Je... Euh, non, non, il n'est pas ouf. Il est... Tu peux même dire qu'il est moche. <rire> c'est euh, encore marqué le palace canin dessus avec les anciennes étiquettes. Et euh, pas voilà. voyant flashy, t'attire pas le regard. Non, mais les amis qui avaient le van avant, ils ont volontairement retiré tous les stickers de, de la compagnie d'aménagement ah bah, ouais, ouais, pour être passé le plus discrètement possible. Ouais. Alors, bon, il y a le porte-vélo, donc ça peut trahir. Mais je vois sur la route quand on croise des nomades ou quoi on, on ticte pas ouais. tout de suite ce que c'est un van aménagé en fait. Sauf ah. ceux qui ont ah. des fourgons, ils voient tout il y a Noël Mais sinon euh, on passe beaucoup plus euh, ça, inaperçu. inaperçu. C'est vrai que c'est le seul truc où du coup euh, bon, t'attires pas l'œil quoi, mais ouais. c'est juste. C'est façon... pas en tant que femme seule, c'est juste pour dire euh, je veux pas me faire braquer quand je suis pas dans mon ouais. fond. qu'on me vole mes affaires Que ce soit homme quoi. ou femme. Mais de ouais. toute façon, c'est là. Moi, la seule ouais. fois où j'ai eu peur, je me souviens très bien, ouais, c'était à la fin de mon road trip Grèce-Italie-Pays-Balkans, où j'étais dans un endroit où moi, moins il y a de monde, mieux je me porte. Et du coup, j'aime qu'il y ait personne. C'est contradictoire. Du coup, il mmh. y en a, ils sont plus ouais, ouais. en sécurité quand il y a du monde autour. Ouais. Et en fait, ce jour-là, j'ai vu une voiture Isolée. passer et ils m'ont regardé. Et elle est repassée. Et elle est repassée trois fois. Et là je me suis dit, là s'il y a un problème, ben en fait il n'y a personne. Et là je me suis dit, là c'est la merde et c'est la seule nuit où je me suis monté le crâne comme pas possible moi-même. Et là s'il si m'arrive quelque chose, en fait, je suis au milieu du rien dans un parc et, euh, et c'est la merde. Même une pote, je lui ai écrit, je lui ai dit, là ce soir j'ai peur, elle m'a dit, mais bouge J'avais la flemme. <rire> et le lendemain elle me dit, tu m'écris un, quand Et en fait, ben, je me suis monté le crâne toute seule et il ne s'est rien passé. Après, Donc, ça peut arriver, en fait, on n'est pas à l'abri ça ça, mais euh... comme on dit, la peur n'empêche pas le danger, ouais. en fait, si tu, tu peux te monter le cerveau et t'empêcher de vivre... Genre, tu peux faire plein de, plein de trucs. Choses. Mais je pense, même, tu vois, euh, dans le truc d'aller plus loin, c'est de se dire euh, si t'as peur, tu nourris le danger, je pense. Aussi, je pense aussi, que t'attires. C'est un peu la méthode. Du quoi et quoi, ouais. quoi. Ouais. <rire> Voilà. c'est vrai Excellent Ah mince, il y a un mec <rire> qui arrive dans la rue attendez, 2 secondes, une pause <rire> Du coup, euh, à ce propos, il euh, y a une question qui nous a été pas mal posée aussi c'est qu'est-ce qu'on a mis en place pour notre sécurité Donc, on va répondre chacune à nos questions. Tour, bah, moi, c'est je l'ai déjà ah un oui. peu dit avec euh, ma bombe lacrymo et tout ça. Que j'ai mis des trucs en place, mais plus euh, pour rassurer mes proches. Ouais. J'ai aussi euh, une fenêtre qui me permet de passer de l'arrière à l'avant, mais c'était plus moi pour laisser la lumière rentrer derrière que pour me dire je peux me <rire> sauver en fait si j'ai besoin de me sauver. Mais c'est vrai que. En vrai ça m'a déjà servi à des oui. moments où j'avais pas envie de sortir parce que j'aimais pas trop les gens qui étaient sur le parking mais c'était pas genre pour m'enfuir euh... souvent c'est ça, tu... si y a un problème tu veux pouvoir passer à l'avant sans mais... passer par les portes ouais, euh... mais Les ça... gens c'est ce qu'ils font en tous les cas C'est la... la grande question moi, de la de fermer ou pas devant mais moi en vrai... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai pas ce truc. Au pire, t'as Les gens pensent c'est enfermé à l'intérieur. Oui, ça va être ce J'ai rien mis en place pour la sécurité. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant ce coup de, de séparation parce ou que, ouais, euh, la plupart du temps, les gens font une cloison euh, pour cette raison. Enfin, on l'enlève pour aussi. cette raison. Alors moi, j'ai effectivement une cloison et une porte, mais je l'ai pas du tout fait pour la raison de la sécurité. Du coup, bah, c'est pas pour ça que je l'ai mis ouais. en place. Euh... Parce que je ne pas posé la mais question. en fait, là. je me suis pas du tout posé la question. Donc, euh, à répondre à la question euh, euh, qu'est-ce que j'ai mis en place pour la sécurité, bah moi, rien en fait. Mm. Je... Ça m'est même arrivé de ne pas fermer à clé. Et bon, je me suis fait engueuler euh, je commence à fermer à clé ouais, quand même. Mais, mais soir, moi, j'oublie... Je je attends, pour ouais, aller encore aussi, plus loin. Souvent. Pour aller encore plus loin. Un jour, je me lève. C'est pas le bon exemple, quoi. <rire> je me lève. Et je, je vais bouscule. promener mon chien. Je reviens. Et là, je me rends compte que ma porte conducteur est grande ouverte ouais, et j'ai dormi déjà... comme ça. Ah ouais Ah ouais, non. Ah oui, et je... qu'il y a eu des pêcheurs qui sont venus le matin se garer, machin et tout. Ouais. J'ai dormi, porte ouais. grande ouverte. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais, mais tu <rire> vois, ouais, mais <rire> oui, non, enfin, mais regarde... Donc, euh... Non, mais donc, pour dire à quel point, je ne m'inquiète pas. Oui. C'est pas bien de l'avoir fait, c'est pas quand même... Euh, ouais. C'est un peu concon, -con, mais j'ai pas le truc de double verrouillage. Est-ce que j'ai bien ouais. fermé Est-ce que ouais. je suis enfermée, barricadée dans mon truc après ah peut-être nos stress quand tu ville, tu penses plus à fermer que quand tu es en pleine nature ou quoi. Moi je sais Et que... encore euh, pff, la ville finalement. Euh, ouais. Pff. Ouais, je pense qu'en fait, il faut pas laisser traîner des trucs. Faut... En fait, il faut, faut faire en sorte de de pas attirer hein. Je pense ouais. que c'est ça en fait la, la meilleure solution pour euh, ouais, se fondre dans la masse. Ouais. Dans la masse. Et ça c'était aussi l'objectif que quand on passe devant, euh, les stickers sur la porte c'est encore marqué sécurité avec mmh. le grand truc dégueulasse. <rire> Mais c'est vraiment fait exprès ouais. pour euh, qu'on passe devant et on se dise ouais bon pff, là dedans. Yeah. Ouais, c'est comme ça, moi ça, ma cloison, ma cloison euh, côté conducteur, j'ai mis exprès une euh, moquette grise mmh. pour que de l'extérieur ouais, ouais. tu... Puis ça attire pas l'œil ouais c'est ouais. pas un truc blanc un truc ou en bois où tu te dis un, un, ouais c'est forcément derrière, derrière cacher ouais, quelque ça. chose de beau quoi. Ouais. un moment donné il faut aussi se dire que ça peut arriver à tout le monde à commencer par ouais. nous et si ça doit arriver bah ça, ça arrive, arrive et puis c'est tout ça va nous faire on chier a pas, comme on ça a fait mettre chier plein un euh... truc en place je pense que si en fait faut pas attirer le, le c'est voilà comme le principe tu te sens plus en sécurité tout seul ou entouré de monde Ouais. Bah oui, mais il y en a, ils vont se faire voler alors que les gars à côté se sont Moi, pas je fait me sens plus en et... sécurité ouais. toute seule dans une forêt. Ma mère ouais, elle me dit, t'es ouais, complètement au folle. Ouais. Moi, je me sens plus en sécurité quand je suis isolée parce que pour moi, moyen de monde, moyen de chance de se faire agresser. C'est ça. Ouais. Bah, comme en Italie, au 5e veux veux dire, J'avais beaucoup plus peur quand je travaillais à Paris et que j'allais dans les transports en commun tous les jours et qu'on me parlait et qu'on me faisait chier tous les jours que quand je suis isolée toute seule dans mon van dans une forêt. Tu ouais, pas peur ouais, du ouais, tout, il n'y a personne, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive Moi je ne me suis et même pas posé plus la question. Il y a du, ouais. Et puis plus il y a du monde en fait, plus les gens vont... C'est ce que je disais en Italie aux e Terre les vols c'était en haute saison en fait. Mm -hmm. Quand tu vois tous les vols, tu vois c'est sur juin, juillet, août. Nous on y est allé en février, il n'y a personne, les gens ne vont pas venir chercher à essayer de trouver mm -hmm. un van à cambrioler. Tu mm -hmm. vois. Donc bon, après ah, c'est voilà. chacun. Une question qu'on reçoit beaucoup toutes les trois aussi, et vous allez être sûrement euh, curieux et curieuse de, des réponses. Préfères-tu graviter autour de chez toi euh, ou vadrouiller ailleurs euh, Bah vas-y euh, Marie Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression d'avoir un chez moi euh, Je suis de région parisienne à la base Bon déjà, j'aime pas du tout être à Paris en van À Paris et même ah autour bon de Paris, je déteste <rire> ça <rire> Franchement, top 1 non, <rire> non mais, non, mais, non, mais <rire> vraiment, euh, j'ai voyagé pendant 6 mois on m'a pas fait chier une seule fois, j'ai pas eu une réflexion une seule fois, j'ai pas eu rien, pendant six mois aucun problème, je suis rentrée, donc rentrée à Paris <rire> du coup au bout d'une semaine j'ai eu deux fois les flics qui sont venus toquer pour me demander euh, si ça allait qu'est-ce que je faisais là euh, qu'il fallait pas que je reste garée trop longtemps au même endroit euh, j'ai eu euh, un matin sur un spot où on m'a pris pour une prostituée parce qu'à priori c'était un truc à... genre connu pour ça cet endroit là tu vois il y en a trois qui sont venus me demander si j'étais dispo euh, <rire> non mais ça tu vois oh, ça des dire, villes, ouais. tu vois ça en région parisienne tu vois non ça m'arrive à vivre. tu vois non mais autour des grandes villes ouais c'est ça Ici, jamais on va venir te toquer pour savoir si t'es dispo parce que t'as un petit rideau à fleurs et que t'es garé dans un camion de banc, tu vois. Ça m'est arrivé une fois en périphérie de Lyon, moi, ça. Je me suis garée tu au vois. milieu de nulle part dans la forêt. Je me promène avec Nova, un premier fourgon, un deuxième fourgon, un troisième fourgon. Super éloignés les uns des autres, au milieu de nulle part aussi. Et là, je me suis tu dit, putain, ah. ah, bah, je suis le. Bah, le énième fourgon, en fait. Moi, ouais. bon, je dis rien, voilà. Puis un coup, je promène le chien d'une copine et euh, son chien euh, part. Un gars qui arrive, et, euh, qui connaît ses et le chien, qui m'aide à chercher le chien. Et il me dit, euh, bah, putain, euh, t'as pas peur, toi, avec ton fourgon au milieu de nulle part Tu sais où t'es, là On a pas toqué chez toi hier soir euh. Non. Ben, je me suis faite la réflexion ce matin et ouais, tout ouais. et fait bah voilà bon, après peur je dis ouais, qui ouais. Je suis puis Au voilà c'est pareil tu voilà. dis écoutez voilà je ça, je, je, je connaissais pas l'endroit c'est la première fois que je viens ici donc tout ça pour dire que moi j'ai plus euh, j'ai l'impression d'appartenir à un endroit et d'avoir un chez moi donc euh, donc moi en fait partout je me sens chez moi un peu là maintenant je me sens chez moi ici parce que ça fait trois mois que j'y suis et que je m'y sens bien et que dans les montagnes et quoi l'adresse précise non, non déjà euh, déjà <rire> les montagnes. Euh, ouais dans les montagnes donc voilà, moi j'ai plus vraiment de chez moi, donc il n'y a pas de cette question-là, finalement on ne se pose pas trop là, on se pose plus. Ouais. Bah pour ma part, c'est complètement différent de Marie. Bah moi j'ai décidé de déménager, de changer de région, avant j'étais en Alsace, à Strasbourg, et j'ai déménagé en Haute-Savoie, parce que je voulais absolument découvrir toute cette région-là et graviter autour, et donc en fait, bah moi, je suis en situation stable. Dans cette région, dans ce département, et en fait, bah voilà, je, je gravite du coup autour de chez moi, ouais, sans ça. avoir vraiment de chez moi, puisque mon bah, chez moi, c'est ma, de, de, fin de d'ancrage physique, mais euh, pour moi, la Haute-Savoie, c'est chez moi, c'est là que j'habite, quoi. Ouais. Et Donc, tu euh, voyages. Dans et je voyage région. dans ma région, autour, moi, plutôt de la, bah, des sports du coup, le parapente, la rando, le ski, en suivant les ouais. saisons, l'escalade, voilà. Moi, c'est un peu mon objectif, c'est de découvrir un département autour de mes activités sportives, donc euh, voilà. Moi, ben, ma vie nomade, c'est pour voyager. Donc j'alterne entre rentrer à la maison, voyager et rentrer à la maison. <rire> Mais rentrer à la maison, c'est là où il y a mes proches, la région nantaise. Et c'est vrai que finalement, à chaque fois que j'y suis, pour y vivre en van, c'est chiant, c'est compliqué. Donc je suis contente de retrouver tout le monde mais euh, mais c'est pas là où je me sens le mieux en fait. Ouais. Je préfère être ailleurs comme là découvrir les régions et tout ça. Ouais. Et, et c'est vrai que j'ai une amie qui me dit toujours mais c'est dingue, tu reviens tout le temps, tu es trop contente, on se retrouve et c'est génial. Ouais. Mais tu as toujours un moment où tu me dis "Ah, oh, j'ai besoin de changer d'air." Parce que euh, ouais, ouais, dans, dans vrai, cette région là, ah, euh, je... puis nous aussi on a on a choisi cette vie pour euh, pour respirer, pour la liberté, ouais. pour euh, la nature et tout ça. Enfin, je sais pas vous mais moi c'est ça. Et du coup, t'étouffes vite quand tu retournes en ville, en fait, t'étouffes, ouais. tu... Bah c'est surtout, un, en fait, un endroit fixe. puis tout dépend aussi de la quoi. ville, parce qu'il bah y a Moi, des qui sont moi oui, pour non, et des parce que, que finalement, je bouge plus beaucoup. Depuis que je travaille, je bouge plus. Mais je suis ouais. tellement au grand air, dans un et environnement que, que j'aime et tout. Ouais. Et oui. l'avantage, c'est que si t'en as marre, bah demain, tu peux changer de région. Ouais, ouais c'est ça. Comme oui. moi, avec les saisons, là, j'aime bien, c'est cool, je temps une saison, ok, après, je bouge. Bon là je vais aller découvrir là ça voilà. la région euh, natale on va dire, pourquoi ouais. pas euh, de temps en temps quand on Pour peut retrouver, retrouver les proches le monde, mais Et bah, l'avantage c'est qu'on peut se barrer Parce que là j'ai essayé de trouver du taf sur Nantes et tout ça et j'aurais pu trouver mais en fait ça, ça voulait pas Et à un moment donné je me suis dit wow moi en fait mon spot là ça va être ce parking là en ouais. pleine zone industrielle Même si pas. le bar est sympa ou pas, je me suis dit ça va me me et en plus mm. c'est plus souvent <rire> Moi ça c'était hyper dur, Mais, parce ouais. que du coup, je, le soir, pour me trouver un spot où je me sentais bien quand je travaillais, du coup je travaillais 6 mois quand je suis retourné à Paris, euh, bah, je faisais euh, 45 km euh, ben, ça. pour avoir un endroit où je me sentais bien, ouais. parce que sinon c'était parking du boulot dans une zone industrielle, c'était pas possible pendant 6 ouais. mois. Bon. Je peux pas quoi. Et quoi. puis après bon il y a des villes qui sont bien aménagées pour quand même, et ouais. des villes où... non c'est pas, pas trop compliqué. possible. Des barrières de domaine de partout, est tout ça. est payant dans le centre, donc t'es loin et, euh... voilà. et ça fait de la route. Question suivante. Comment gérer les animaux en van Ah oui, <rire> grande question. Envie de dire comme Moi j'ai fait, fait <rire> une vidéo complète hein, sur le sujet ça, concernant mes animaux et ma façon de les gérer. Ok, donc. Ah, bah euh, déjà, on pourra la mettre dans ta description, comme ça les gens pourront. Ouais, on pour enfin, mettrait. Je sais pas faire le i là, le truc, je sais pas. Euh, la font description, les gens. je trouve que c'est bien. Je le mettrais en Parce bas. Que tu veux ouais. un, un sur deux qui se plantent, qui, plante, qui disent <rire> là alors que c'est là. Tu dis euh, description, <rire> au moins t'es sûr de pas te planter, voilà. C'est ça, faut juste y penser. Là, voilà. Mais ouais, moi, euh, moi j'ai tout expliqué dès là. Allons, large, en travers. Euh, bah pour ma part, tiens Nova, t'as le droit d'intervenir là. Tu viens Ah, mais moi T'en penses quoi T'en penses quoi alors. La vie en vanne c'est comment Alors moi j'ai beaucoup de questions, chaud, froid, euh, comment tu fais oh, Mais tu vis avec elle dans ton fourgon, euh, t'as vu l'été il fait 45 degrés euh, ah, Je choc. comprends tout à fait que ça puisse euh, inquiéter certaines personnes Après euh, imaginez bien que le fourgon il a été euh, complètement conçu en fonction C'est à dire que j'ai fait une... Euh, très très grosse isolation euh, certainement plus que la moyenne des personnes qui conçoivent leur euh, fourgon euh, j'ai tout doublé euh, mais ça reste quand même aéré hein, euh, attention, j'ai mmh, fais attention et après bah, euh, elle a sa petite niche sous le lit et donc c'est là où euh, j'ai identifié l'endroit le plus frais euh, pas parce qu'en en fait du coup il y a deux toits il y a le toit de, du fourgon en tôle, il y a le toit de mon lit et le sol comme il est euh, frais parce qu'il bah, n'est pas atteint par la, la lumière Du coup elle est sur le, elle est sur le sol, euh, à même le sol, elle n'a rien donc je lui enlève tout coussin, tout de mmh. machin et c'est comme si elle était sur le carrelage et dans des maisons elle se met toujours sur le carrelage mmh. donc là j'ai reproduit le schéma je lui mets aucun, aucun Ça, tissu, mmh. aucun... évidemment je mets à disposition de l'eau, de gamelles d'eau généralement mais de toute façon je pars jamais plus que 3-4 heures quand je bosse j'arrive toujours à me libérer le midi donc euh, voilà, ça, on euh, je m'organise autour de, de, des animaux. Le camion n'est jamais bien loin quand je bosse. Donc voilà pour le chaud l'été. Et l'hiver, quand il fait froid, bah, autant vous dire que de toute façon, euh, l'hiver, quand il fait froid, elle a un duvet. Donc, elle a euh, limite, elle faut... a trop chaud puisque oh. je mets le chauffage. Donc euh, voilà, euh, l'hiver, il n'y a pas de sujet. C'est plutôt l'été où je peux concevoir que ça vous affole. Mais bah, la preuve en est c'est que cet été, il a fait 48 degrés. Euh, elle vivait dans le fourgon et elle est toujours là en pleine forme. Voilà, c'est à peu près la meilleure preuve que je puisse vous donner. Puis après la gestion des poils, bah, la gestion des poils, ma voix. Plus, on s'habitue. Ça. Il y a, euh... hein. <rire> a est-ce qu'elle dort avec toi euh, Bah évidemment que j'ai craqué. Euh, ouais, voilà, oui hein, euh, Évidemment. Elle qu que... n'a pas craqué. Il euh, y a des fois, j'ai pas envie qu'elle dort avec moi, donc elle dort pas avec moi. Il y a des fois, j'ai envie, donc euh, je la fais venir. C'est ouais. les chats. Il y a beaucoup de questions sur les chats, euh, sur moi... le territoire et tout ça. Ouais. Parce que moi, on m'a dit quand euh, je suis partie. Tes chats vont être malheureux parce qu'un chat, c'est territorial et il a besoin d'avoir son territoire puis, sous temps en Chaque même. chat est différent en fait. Et puis en plus, son territoire, c'est le van, voilà. finalement. Et puis ils sortent, qui sortent et voilà. Moi Nemrod elle sortait pas hein, déjà en appartement Du coup quand je suis partie elle avait peur de la voiture Je me suis dit ça va être l'horreur Finalement elle s'est habituée Et le but c'était qu'elle soit avec moi Donc à partir de là tout allait bien Après bon elle a commencé à sortir Et euh, voilà mais on fait, on fait avec Mais c'est là je me rends compte quand même que maintenant qu'elle n'est plus là C'était quand même une charge en plus ouais. Vraiment euh, je pouvais pas partir un week-end et me dire Vas-y euh, ah, euh, je ouais, pars et que je veux comme Ah bah je veux. Ouais, mais non mais en fait Nemrod Faut que j'y aille en van parce qu'elle est avec moi Ou faut que je la dépose à quelqu'un Donc euh, c'était... Euh un peu plus de charge, même quand je devais m'arrêter mais moi je rangeais toujours les croquettes, je rangeais l'eau mmh. je ressortais tout, c'était toujours à euh... la litière, dans les pédales donc quand on revient sur la, la sécurité, la mise en place ben moi la litière était dans les pédales donc pour partir en urgence bon, mmh. <rire> à revoir mais, euh, mais c'est comme tout en fait c'est de l'organisation quand, hein. quand ouais. animaux ah, bon, on moi je peux peut-être rajouter que... un truc parce que par rapport à ma vidéo, la différence c'est que maintenant je bosse en ouais. 35 heures et que c'est encore une organisation différente Genre là, j'ai la chance de pouvoir euh, être garée proche du, du boulot, de pouvoir venir sortir mon chien euh, pendant ma pause. Genre j'ai 15 minutes, je viens, je sors le chien, je re-rentre. Je re de pouvoir être à un endroit où je peux lâcher mes chats la journée, ouais. du coup. Ouais. Et c'est quand même des, des trucs qu'il faut prendre en compte quand, on, quand tu veux bosser et chercher un travail aussi. Ouais. Parce que voyager, c'est une chose, mais vivre en van, ouais. c'est encore différent. Mais c'est surtout pour les chiens, pour le coup. Et... Les... Là, c'est pareil pour moi, tu vois, Marie. Euh, mon, mon job quand les, les jours où je suis en, en en magasin ben je me gare à ben ça j'avais déjà plus, et... euh, plusieurs fois euh, exprimé mais je me gare à 10 minutes et euh, je suis dans ma petite impasse peinard, voilà. tous les voisins me connaissent euh, oui oui je dis que j'ai des voisins parce qu'en fait depuis le temps c'est euh, voilà. mes voisins quoi. et puis eux ils me considèrent comme euh, salut voisine donc il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est installé et pareil donc pour moi c'est pas... donc en plus vous voyez c'est grand luxe hein, chez les <rire> voilà, on, on boit sur la table, on se prend pour... Voilà. Euh, et euh, non la même chose que toi en fait, euh, je, le midi je rentre je me fais à manger, ça me permet d'avoir ma coupure aussi à moi. Mmh. Je promène Nova. Alors c'est sûr que c'est pas des balades d'une heure oui, mais voilà, mais elle prend l'air, au moins ça le mérite elle, de ne pas rester 12 exactement. heures à l'intérieur. Elle prend l'air, que quand j'étais en maison et pas bah, bah, voilà. mon chien parce ouais. que je travaillais à 40 minutes, ça. mon chien il restait toute la journée tout ouais. seul. Alors que là, il me revoit pendant ma pause. Donc voilà. Parce qu'on peut être... Notre maison, elle est à côté du travail. Donc finalement, c'est pas plus mal. Achetez un van <rire> Tu peux descendre, Nova, on a plus besoin de toi en tant que mannequin. Voilà. Mmh. suivante. Est-ce que vous changez de spot tous les jours Bah... Non, Marion. <rire> <Chacun son tour. rire> euh, alors euh, moi, clairement, non. Je ne change pas de spot tous les jours. Je pense qu'il y a vraiment une différence pour le coup. Euh entre nous qui vivons à l'année dans nos fourgons et euh, quand on se met euh, en vacances ouais. et d'ailleurs nous-mêmes hein, on n'a pas du tout le même rythme quand on vit imaginez bien qu'on travaille hein, tous ouais, les trois hein. ouais. donc on travaille donc ça veut dire qu'on fait comme vous hein, vous êtes en maison, on se lève le matin on fait notre thé, notre café comme vous on va pisser, on, voilà. on a vraiment la même euh, vie que vous par contre du coup on a besoin de cette routine et euh, moi, en fait, c'est un luxe de ne pas avoir changé de spot tous les une jours. Pour moi, c'est un luxe. Mmh. Parce qu'en fait, de changer de spot tous les jours euh, au quotidien quand on bosse, c'est une charge mentale. Pas, ouais. Ou est-ce que je vais mettre... bien ma... avoir conscience que tu déplaces ta maison. Donc à Donc chaque fois, il organe. faut que tout soit rangé. Il faut que tout soit. En fait, faut. Bon après, t'as Team Bordélique et Team Pas Bordélique, attention. Donc, oui, non ou mais. De... Ou l'inverse <rire> <Oui. rire> Moi, je suis. Ah, j'ai pas que ce soit <rire> J'ai un de tout le monde Regarde, là, si ce soir elle décide de bouger, il faut quand même que tout ce qu'on a sorti aujourd'hui, ça reste pas sur la table, ce soit calé non. à son endroit, non, que sûr. la guitare soit calée, que tu vois. Il, il faut faire attention à tout, fermer ton terranome. C'est une organisation de le ah, départ. Bah, bah. Ah, bah, tu pars pas en Donc, euh, 30 secondes, donc bouger sûr. tous les jours. Ça te fait perdre minimum déjà une heure euh, au départ et à l'arrivée. Mmh, mmh, tout comme, tu comme as un demi-heure au départ à l'arrivée, ouais. tu as une heure Plus déjà la recherche. En moins, du spot. Rechercher son spot. Pour ceux qui recherchent énergie, un, sport, un spot. Ouais. Parce que bon, c'est une perso, énergie je, de je, ouf. Oui. C'est comme quand tu arrives euh, au taf, ben c'est pas juste tu tu te gares et puis, euh, et puis tu vas bosser. Non. Faut réinstaller, faut fermer, faut machin mmh. les animaux, la gamelle, la litière, le truc, et ouais. machin. Donc, faut quand même prendre 5-10 minutes ah, en a, plus pour, euh, pour installer. En fait, ouais. euh... moi, je trouve ça un Donc, luxe de pour nous Pour nous, c'est vraiment un luxe de se dire oh, trop bien pendant tant de jours. On est calé là, on bouge pas, on peut recréer nos petites habitudes ouais. qu'on aime bien. En fait, parce que faut pas imaginer que quand non, on ben, vit on en fourgon, euh, on ce truc de se dire on n'aime pas la routine bah si en oui, fait si. enfin moi j'assume dire que j'ai besoin de ma routine oui. et je trouve que c'est ça qui est efficient en fait oui. on garde de l'efficience dans notre vie Après. parce que euh, bah voilà on a nos habitudes on, on garde du temps et euh, on voilà, après c'est l'habitude habitudes des aussi quand tu voyages. Est-ce que tu changes tous les jours ou est-ce que tu restes plusieurs jours C'est ça, sur en fait, même, sur... moi ça aussi, aussi encore. Il y a ah. deux choses différentes. Moi le truc c'est que déjà là ici comme euh, je, vous, je vous disais tout à l'heure, là ici je me sens euh, en sécurité dans l'environnement. Mm. Donc je, je me sens euh, pas en danger. C'est on en revient à la question de sécurité mais de rester tout le temps au même endroit et que les gens s'habituent à savoir que je suis là tous les jours. Alors, euh, tu vois vite que je suis une fille toute seule avec juste mon chien et que et, et mais tout ici ça et de chats mais ici ça me fait vraiment pas peur et que j'avais cette habitude avant que ce soit en voyage ou quand j'étais plutôt sédentaire vers Paris de pas rester j'avais plusieurs spots pour au moins tourner et ne pas rester ouais. au même endroit pour pas que les gens s'habituent ouais. à me voir là à telle heure tu vois ouais, à Nantes moi c'est pareil j'avais deux trois squares. voilà j'avais quand même ouais, mais ça c'est ce pas, pas mal c'est pas mal comme technique et puis ça permet aussi de mais ici je de... ressens pas du tout le besoin ici je suis là depuis c'est fou parce que je ne pouvais pas faire ça hein, autour de Paris, là, trois jours au même endroit, même moi, je me disais c'est trop... Après, tu aussi dans ta pratique de cette vie. Et ouais, je sais pas, sûrement. Et tu vois, moi, je me rends compte que quand euh, je voyage maintenant, je me dis, bah voilà, là, j'ai trois semaines devant moi, je voyage. Bah, je pense que hum, cette vie que j'ai en fourgon euh, influence ma vie de voyage qui devient complètement différente maintenant. Parfois, même en voyage, en fait, J'adore me dire, bah là, je vais rester posée ah ouais, 3-4 jours, je vais aller me faire un vol par ici, je vais faire du stop. Euh, alors, vous allez dire, vous dire, c'est se faire chier, hein. euh, elle va faire du stop. Ça. Mais c'est comme ça, en fait. Voilà. Euh, je vais faire du vélo, euh, je vais faire ma rando et en fait, me dire que sur ces 3-4 jours au même endroit, j'arrive à graviter... Au, à plusieurs endroits, mais on en ressent. étoile quoi. Mm. Un coup je vais faire mon parapente, un coup je vais faire ma rando au nord, un coup je vais la faire au sud, un coup je vais faire du vélo, euh, un coup euh, en fait euh, j'ai envie de rien faire. Donc euh, je prends un bouquin et j'ai pas à, gérer, pas à gérer, quoi. C'est ça en fait, t'as pas géré. le, voilà. le en côté plus, sinon, on est, logistique. Est on ça. est toutes seules donc euh, c'est ce que j'en parlais quand ils sont en couple, ils disent ouais mais au moins il y en a un quand il roule l'autre, il fait les recherches. Ouais mais nous quand ouais. on roule on peut pas faire les recherches. C'est un qui range pendant que l'autre fait un truc. Faire les oles, le truc de machin. Et moi je m'en suis rendu compte sur mon voyage là en Italie où je changeais quasiment tous les jours parce que en fait l'Italie c'est beaucoup de villes à visiter et arriver en Grèce, c'était LE pays que je voulais absolument faire bah, j'ai eu un gros blocage, je suis restée 15 jours au même endroit ouais. et, euh... et ces un mois tu me disais oui restez pas trop ça craint hein. ouais, mais... Bah moi j'ai eu aucun problème ouais, mais, mais ouais. j'avais besoin de... Ouais, ouais, en fait ça de... fait un de... mois que je... je change tous les jours de ville en Italie C'est énergivore, en fait, énergivore, super c'est T'as plus l'envie ouais. ouais. Chronophage énergivore Qu'est-ce que c'est ça le voyage enfin, c'est... Enfin, chacun est, fait ce qu'il veut, mais... Se mettre la pression, il n'y a pas d'intérêt pour moi. C'est... Voilà, j'ai la liberté aussi là-dedans, en fait. Et puis, il y a un truc qui est super, je trouve, de rester plusieurs jours. Tu vois les mêmes personnes, genre les gens qui oui. promènent leurs chiens. Tu les vois quatre matins de suite promener leurs chiens. Bah, au bout du deuxième jour, tu peux être sûr, ah, c'est vous là ah, ah, vous faites ça Bah oh, là, il y a un coup... gars, il vient tous les jours, il ah, s'appelle voilà. Arouane, son chien et mon chien, jouent ensemble et voilà, ouais. enfin tu vois, est, et ça Et tu y parles, est. tu crées des liens, la personne elle te dit, ah oh, du coup vous êtes là quelques mm. temps, ah bah je vous conseille d'aller au resto machin, du coup le resto Bah moi ça avant c'était le euh... blocage, il fallait pas que les gens sachent que j'étais là plusieurs jours, sinon je changeais ah, le ouais. soir. Ouais. Et là du coup c'est super ce que tu rencontres, es vraiment en proximité des locaux, mm. qui, pure souche qui habitent ouais. là, qui vont te... Euh, proposer le super petit resto sympa, quand tu vois la gueule du resto, c'est pas là que tu seras allé, pourtant c'est le meilleur ouais, voilà. euh, Le ouais clairement La meilleure rando à faire qui est pas ouais. du tout sur les ni rien, mais euh, que les locaux connaissent, t'arrives là, ouais. t'es là putain mais waouh quoi C'est ça en fait aussi euh, Comme quand je cherchais ralentir, ma cascade, j'ai demandé à des locaux parce que je la ouais. trouvais pas de moi-même Oui faut aller là mais garez-vous là plutôt mmh. là-bas et tout ouais. Ouais. Clairement. Et, et tout toi tout du coup Solène, euh, tu changes toi de, de spot tous les jours euh, non, ou tu préfères... Non, moi euh, je suis assez... Je m'en fous qu'on me voit un, deux, trois, quatre jours au même endroit ou quoi. Je, je fais au feeling en fonction de mon sais. envie. Et, euh, et voilà. Surtout que moi j'ai le entre saisons pareil où je suis toujours sur le même spot. Et... Euh, C'est dans les, voy voy les voyages. Et euh, et les voyages. Même le voyage en fait. Il y a voyage et il y a vacances ouais. <rire> Genre j'ai fait ouais, 4 mois ça, de voyage clair. en faisant Italie, Grèce et tout ça J'ai une amie qui m'a retrouvée en Croatie une semaine Là c'était vacances, vacances. Ton voyage. Ouais, voilà. ouais. Là on fait resto, là on va boire ouais, des verres, bah, là c'est ne ouais. ouais. Faut pas confondre voyage tu pas, quoi, où tu, tu payes voyages. juste les sens, <rire> la bouffe Et puis ouais le but c'est de voir du pays, de découvrir de... Et vacances où es là en mode chill, on se pose en ah, ville oui. plusieurs jours on visite, on s'amuse, on prend du temps, on dépense. <rire> mmh, c'est vrai qu'elle est intéressante Donc, cette question qu'on nous pose aussi souvent. Comment vois-tu les grands appartements, les grandes maisons euh, La réponse euh... est dans la question. C'est grand. Ouais. <rire> grand. Mais C'est vrai que c'est, qu'elle revient assez souvent euh, ouais. aussi. Ouais. Et c'est marrant parce que moi je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps puisque je, je vois une vidéo qui passe sur euh, l'aménagement d'une tiny house. Et je me souviens qu'avant, je me beau. disais, mais il mais, euh, mais faut être hyper minimaliste pour vivre là-dedans. C'est beau, j'adore le concept, j'adore l'idée de vivre dans une tiny. Mais en fait, il faut se débarrasser de toutes ces affaires. Tu dois, <rire> tu dois avoir du bordel partout, tout le temps, c'est tout petit. Tu dois marcher dessus si tu es en couple et tout. Et maintenant, quand je vois des tiny, je me dis, waouh, mais c'est énorme. Ah, <rire> genre, genre tout ce que je pourrais mettre là-dedans. Oh, tout ce rangement sous l'escalier, mais c'est incroyable. Genre... Euh, tu, tu revois tout en fait. Euh, c'est comme euh, l'accès à l'eau dans un appartement lambda et une maison lambda. <rire> tu as la douche oui. tu as ouais. le chaud de direct ouais, ouais, J'ai déjà vu ma mère qui faisait la vaisselle et puis ça me parlait en même temps et j'étais vraiment... L'eau ouais, genre... Ouais. Euh... C'est vrai qu'on sent qu'on a des réflexes comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on peut se permettre avec nos proches de leur faire, mais c'est vrai que quand je vais chez des amis, par exemple, alors le seul truc où j'ai un souci, entre guillemets, assumé, hein, c'est les douches. C'est mmh. mon kiff quand je suis invitée J'avoue j'ai du mal à faire une douche de 30 secondes Pareil. Et euh, je l'assume entièrement C'est mon, mon goût Gros plaisir moi, Je l'assume encore douche plus dure, maintenant euh, que quand je euh, le faisais tous ouais, les jours en ouais, maison Parce qu'en en fait, fait on sait qu'on ne le fait, on fait pas au quotidien toute l'année l'eau et tout ça C'est clair que, Bah là on peut on se... Ok euh, c'est le ouais, temps en temps C'est clair exactement Et pourtant moi je prends mon temps Encore là j'étais chez une amie Elle m'a dit tu veux prendre une vraie douche Et en fait euh, elle m'a dit mais t'as été super rapide Et moi j'étais au j'ai mon C'est vrai en fait c'est vrai on a l'impression qu'on nous le temps. Euh, mais pour les autres, on en prend déjà euh, euh, moins, beaucoup, que, moins que que euh... Mais moi, je sais, l'eau brûlante, parce que moi, j'ai de l'eau tiède avec mes 6 vitres d'eau de, chaude, tu mmh, vois, ouais. c'est vraiment... Euh, t'as jamais de l'eau bouillante, sinon t'as oui, de l'eau 30 alors, secondes. Euh, t'as de l'eau tiède, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu mets de l'eau chaude, chaude, et t'es là... Ah ouais, quand même! Ça ah ouais, c'est genre, t'as un rapport qui est vraiment différent. Et de... la pression de l'eau aussi. Ouais, tout ça, ça quoi! En Il fait, y a la notion de grands espaces, mais aussi l'accumulation. Moi, ce qui me fait halluciner, souvent quand je vais chez les gens euh, pour les remercier de me. soit de m'accueillir ou quoi, j'adore cuisiner. Mm -hmm. Et donc, souvent, je cuisine, en fait, chez les gens. Je les invite chez eux. Ouais. Je dis toujours ça, j'adore. Ouais, J'invite les cool, gens chez eux. Chez je toi. Vous ouais. chez vous. Et du coup, je prends souvent partie euh, facilement de la cuisine. Donc, j'ouvre, je connais. Très rapidement où se trouvent les choses chez les gens mmh. J'ouvre les trucs ouais, Et ça me fait toujours halluciner tout ce, tout Mais ça. genre il y a 10 poêles, 10 casseroles 2 casseroles de la, la même taille si euh, ah, si <rire> Des fois elles ont même la même taille Il euh, y a 3 euh, poivrières, 3 machins 10 euh, euh, spatules Alors il y en a une qui est carrée, et l'autre qui est rectangle L'autre qui est triangle Une langue, une courte En fait c'est la, la, la, la masse de choses ouais. Tu te dis euh, pff, moi, et, et tu te ça. rappelles plus En fait moi le truc c'est qu'après je me dis Ah ouais mais moi j'étais un peu comme ça aussi avant quand j'avais ma maison et toute mmh. cette place Et maintenant je me dis mais qu'est-ce que j'avais en plus De quoi j'avais besoin Enfin là je, je, je manque de rien En fait on avait la place pour accumuler donc on s'en rendait pas compte Maintenant qu'on a moins de place, on mais, a juste l'essentiel mais rien je me rien souviens que, que je oui, me suis débarrassée nom, de en beaucoup en fait. de choses Ouais c'est ça, je me suis débarrassée de beaucoup de choses mais je ne serais plus de dire quoi parce que j'ai... J'avais pas fait, besoin de trucs. Tu t'es débarrassé des doubles, des triples et des quadruples. Je sais pas euh... de... ou de trucs pas très utiles, des de l'électroménager peut-être. De des gadgets, peut ouais, gadgets de trucs... <rire> ouais, Non, non, j'ai pris mon blender. j'ai pris mon extracteur de jus. Oui, pris moi aussi, mon... mais il est sur pas USB, on le trouve ah à boulanger. Bon non, non pas mais j'ai plus des le grands jus. espaces aussi le... enfin, c'est c'est con à dire hein, mais le nettoyage L'entretien les frais, c'est trop. Moi, je trop. pense que là, on va arriver dans des, dans des périodes de vie, euh, surtout avec ce qu'il est en train de se passer, où les gens vont commencer à réfléchir différemment. Mmh. Et à se dire, mais en fait, je veux une grande maison pour recevoir mon euh, frère. Euh, ouais, ok, d'accord, pour recevoir ton frère. Fois, une non, fois non, dans trois dans fois dans l'année enfin trois fois ouais t'es ouais. déjà sympa ouais. euh, moi c'était une fois dans l'année bah, une moi semaine d'accord ouais. bah, bah, moi avec la problématique que j'ai bon mon mais frère est... il est venu l'année dernière qu'est-ce qu'on a fait bah, je pouvais pas le loger forcément hein, dans mon fourgon en on a eu la chance bah, nous on a encore eu plus de chance que ça j'ai un collègue qui m'a prêté son appartement pendant deux semaines ah, bon, là j'avoue que c'était une chance mais c'est vrai qu'il y a un moyen de sortir considérable nous on découvre une nouvelle région et voilà et, et en fait, sinon, du coup, coup, ça, ça apporte euh, une autre manière de, de fonctionner. De, de se rassembler. Et attends, excuse-moi, mais payer des charges supplémentaires pour dire que ta as proche. Tu vas, tes proches, vas de temps en temps. Voilà, je pense qu'il va y avoir une mentalité qui va un peu évoluer déjà, ces prochains sais, temps sur la, la grandeur euh, des espaces. Rien que là, avec l'augmentation du le, ouais. le prix de l'électricité et tout, j'ai des collègues qui me disent... Mais en fait, euh, c'est toi qui as raison, enfin, c'est pas oui. toi qui as raison, mais Finalement, moi là, je... Euh, je suis autonome en électricité, je ça. paye zéro, que ouais. ça augmente ou pas, je paye zéro, euh, l'eau c'est pareil, euh, je vais acheter ma bouteille de gaz qui, elle, n'augmente pas par rapport au gaz de ville, ouais. je paye toujours le même prix ma bouteille de gaz, moi, depuis un an et demi, bah c'est ça non et mais ça. Ouais. ouais moi, maintenant, bah. tout ça, c'est plus une angoisse de me dire, un jour, enfin, euh, moi, je me vois pas revivre dans une grande maison, je, je me vois, il me faut une maison, il me faut un pied à terre, et je me... Il pour un petit truc, ouais. un petit un truc, petit truc euh, où c'est pas une charge mentale de ouais. ouf quoi ni la maison, ni tout ce qu'il y a dedans mmh. tu vois Mais ne serait-ce que là, toutes les coupures, des soi-disant, d'électricité, ou quoi qu ils tu vas éventuellement avoir cet hiver, ah, on ne sait pas Ma mère dit, <rire> m'a mère dit, euh, euh, comment on va faire, t'es pas dans le coin, il faut qu'on puisse te joindre il faudrait que tu achètes une batterie solaire ou quoi, pour charger ton téléphone pour déjà. Puisse <rire> te joindre. J'ai non mais maman, <rire> euh, C'est euh, <rire> comme so ça euh, que je vis déjà Depuis ouais. deux ans, donc, euh, bah, débrouillez-vous, mais moi en l'occurrence, tout va bien, donc le droit Dernière petite question qui évidemment euh, est quand même assez euh, euh, redondante aussi, est-il possible d'être féminine ah, oui. au sens hygiène dans un fourgon Ah bah non vous voyez bien <rire> Voilà. Si, il y en a ouais. une qui est un peu plus euh, féminine bah, elle, un peu euh, plus que, un elle a des jolis cheveux, elle se maquille, elle a des jolis ongles Donc oui, c'est <rire> tout à fait possible alors, possible. flash info, j'étais pareil oui, en oui, maison mais C'est bon. vrai qu'on lâcher un peu plus euh, J'étais pareil en ouais, maison Ouais, en fait, tout dépend de, des envies et des besoins de, de chacun Moi, ouais. Je, ouais. je sais que dans la restauration, jamais être présentable Donc voilà, mais bon mais qu qu'est-ce que, dire... Dire... Ah, comme... qu que ça veut dire présentable Mais qu'est-ce que, qu que ça, ça veut dire, dire être féminine ouais. Qu'est-ce que tu vois enfin ça c'est encore c'est euh... grandes questions mais... encore un grand débat qu'on chante va mais il soit, en van, qu soit porte. pas en vanne hein. Il ouais, y a Même des gens si qui nous euh... demandent aussi souvent, euh, là, là c'est la question la plus euh, fréquente, c'est surtout comment on gère nos règles, par exemple. Ah ouais bah, Pour être concrète. Euh... Bah, c'est une organisation, franchement, pour être honnête, ça dépend de comment bah, bien, on les gère C'est bien parce que là on est trois bases. cas complètement différents. Bah, vas-y ouais. Marie, tu dis donc bah, alors. Cas, euh, on dirait que c'est hein. moi qui parle, mais c'est moi. 30 secondes pour Marie, on va voir si elle tient. Alors, vas-y, ouais, top chrono. Moi déjà, <rire> mes règles, c'est euh, mes protections, c'est des, des culottes lavables. Euh, donc c'est une organisation de ouf par rapport à quand j'étais en maison Parce qu'en maison c'était, bah, je sais pas, je pouvais faire tourner ma machine tous les jours On s'en fout tu vois mmh. Et là il faut que j'aille à la laverie Et j'ai pas envie d'aller à la laverie tous les jours C'est impossible ça, ouais. Et donc j'ai mon petit seau Où j'ai toute la semaine euh, mes sous-vêtements lavables qui sont dedans Que je rince tous les jours du coup Donc c'est une organisation un peu plus complète Et à la fin je vais à la, à la laverie mais ça se gère très bien en fait. Oui, ça non, se gère vraiment tout. très bien et mmh. je pense que vous, c'est pareil. Chacun ah, Moi, une... je ne change pas que de ma vie. À je commence tout juste les culottes donc je vais tester et on verra si ça me plaît. Mais sinon, non, moi j'ai fait, fait toujours comme, comme avant donc il n'y a pas de changement du tout. Toi, bon, tu étais après, au non. jetable. Ouais. Donc euh, voilà, pareil, tu mets à la poubelle et bah ça. Et... Ouais. Pour et ma part, as... c'est la cup, ça fait 10 ans que j'utilise ça maintenant là je suis à avec la dixième année vanne, euh, avec ou sans fourgon ça change rien enfin ça a rien changé ouais. pour moi ouais. moi mon organisation elle est simple hein. vous savez ce que c'est hein, une cup hein. et puis si vous savez pas bah, vous regardez sur internet <rire> euh, comme ça vous vous, vous dormirez vous vous moins con <rire> <que ça. rire> pour moi les cups en gros ben c'est simple hein. dans mes toilettes j'ai un séparateur d'urine euh, et d'excréments donc je vide le sang dans mon séparateur d'urine toilette euh, toilettes sèches du coup Ouais, j'ai des, des toilettes, ou sèches, mains, ouais, hein. toilettes sèches avec séparateur d'urine, pardon. Et donc du coup, je vide le sang dans le côté urine. J'ai un petit pschit pschit que j'utilise de toute façon à chaque fois que je fais pipi. C'est un mélange de vinaigre blanc et d'eau, tout bêtement, que je... je... Pour l'odeur, pour, ouais. désinfecter, bah, pour désinfecter Pour désinfecter, pour l'odeur, okay. pour tout. Tout le temps, systématiquement, c'est un réflexe, trois petits pschit comme ça, ça dans nettoie les, le... Dans les toilettes Oui, dans les toilettes sel. Okay. Uniquement, du coup, dans le côté euh, urine. Oui, hein, wouah, parce ouais. que, justement, il ne faut pas humidifier oui. le côté sel. Et du coup, bah, je fais la même chose avec le sang. Et puis, évidemment, j'en mets un petit peu plus pour que ça... tout soit nickel-chrome et tout. Et c'est tout, en fait. Je passe un petit coup, pareil, avec mon pchit-pchit euh, sur ma cup pour la laver. J'en profite pour la laver. Et je la repositionne. Et c'est tout. Et en fait, c'est même presque mieux qu'à la maison. Parce qu'avec ces petits pchit-pchit, bah, j'utilise moins d'eau. Euh, J'ai pas à aller euh, prendre la cup là, vous voyez bien. Hop, oh, pétard! Allez, la <rire> allez, juste Interdit moins de 18 ans! <rire> non, finalement, Moi, la logistique, je la trouve encore plus ouais, facile! Ouais, comme ça euh, moi franchement la cup euh, s'il trouve un vrai. système encore mieux je dis pas hein, je suis pas, euh, bah encore je suis pas une... arrêtée mais encore une moment... fois c'est intéressant c'est que chaque chacune. question on a chacune du coup rien n'est ouais. arrêté rien n'est fixe rien n'est ouais. mais donc pour terminer là-dessus parce qu'il va falloir que ouais. tu y ailles ouais. et ben y et ben, c'est <rire> la bonne conclusion en fait c'est que vous nous posez souvent <rire> les questions est-ce que t'as pas peur est-ce que si mmh. comment tu gères ça comment tu mais là on voit très bien que es on est trois T'es courageuse, bon, ouais. t'as de la chance aussi, on vous l'a souvent ouais. dit, le t'as ouais, de la bon chance. pour <rire> pourra en faire une <rire> Mais vidéo en Ouais, grave, on le, on le fera. Ouais, ouais, on le fera si on être fera. intéressant. Et ouais. la chance, on et du coup, euh. Et du coup, ouais, on est on est que trois, on a déjà trois avis différents. Ouais. Et trois réponses différentes à chaque fois, quasiment. Ouais. Donc, en fait, juste faites-vous votre propre avis, suivez votre intuition, ouais. vos envies, -vous vos confiance. besoins, faites-vous confiance. Ouais. Essayez aussi, parce ouais. qu'en fait, on est. On, est, on, on est a beau vous dans dire ce, ce qu'on pense. ouais puis on est, est -ce beaucoup ce on dans, ce, dans, dans cette société où euh, l'échec est mal, mais pas du tout. Déjà, on n'échoue pas, on expérimente, et en fonction de, de, de, de, du résultat de l'expérience soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas. c'est pas qu'on échoue, c'est que ça nous plaît pas. on n'a pas, ouais, on... Ça. <rire> ça nous... on, dé <rire> on décide que, enfin c'est pas le bon chemin. on voilà. en prend un autre en fait. et on en prend un autre. il y a pas, c'est pas... comme le randonnée quoi. je veux dire, tu te trompes de chemin, tu te dis pas j'ai échoué, tu vas, tu retournes sur le bon et bah, puis ouais, voilà. Hein. Ouais. voilà. donc voilà, faites-vous confiance, euh, euh, amusez-vous, expérimentez, euh, inspirez-vous les uns des autres. Euh... ne vous mettez pas de barrière en fait. Voilà. Voilà. n'attendez vous... pas que quelqu'un essaye avant vous. En fait, aussi. Voilà. Moi, quand j'ai voulu me lancer, on m'a dit Mais t'as déjà essayé de vivre en camping-car De faire une semaine Jamais. Et ouais, tu vas acheter un véhicule à ce là ça, alors que voilà. t'as jamais fait mmh. Je le sens, j'ai envie en fait, donc voilà. je le fais. En fait, c'est tout. fiction. Tu aujourdhui depuis le temps que t'es dans ton voilà. fourgon. On, on m'a dit Mais ça va durer combien de temps J'ai dit bon, bah, on, on verra. Ça fait deux oui, ans. Oui, c'est ça aussi, euh, plus, rien n'est euh, figé. C'est pas parce que vous prenez une décision aujourd'hui que vous pouvez pas changer d'avis demain et revendre votre fourgon. Et alors c'est pas grave, en fait Il ne faut, faut pas oublier, hein, que ce soit en maison ou en fourgon, euh, euh, chaque jour, euh, chaque jour euh, une personne, un événement peut renverser toute une vie, oui. en fait. Oh, c'est beau. Non, mais c'est un truc de fou. On a beau ça se faire, faire rire, des, des fois, plans et, et tout s'imaginer et tout calculer, et tout organiser, ouais. du jour au lendemain, tout peut changer. Ouais. Donc, en fait, bah, vivez Puis, Je pense qu'il faut laisser... Euh... Oui, mais non, c'était ouais. pas dans mon programme, oui, c'était pas dans mes projets. C'est ça. Je pense oui, que justement, oui. euh, laisser beaucoup de, de temps mort dans, dans sa vie, euh, de liberté, de, ça crée justement euh, l'ennui, ah, euh, le, temps de, le, le temps. temps de prendre le temps, la place à la rencontre, à la place à l'imprévu ouais. et à l'opportunité. Et en fait, c'est ça qui nous permet aussi... Euh, bah de vivre des choses qu'on n'aurait sûrement jamais vécu dans notre mmh. vie. Euh, je pense que c'est ça aussi que ça apporte le fourgon. C'est plus vrai. de liberté euh, de pensée, hein, clairement. Plus d'ouverture. D'ouverture d'esprit, de tolérance. Là, moi, suis quelqu'un de très fermé en nous-mêmes aussi. Hein. Aussi, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui est Et ouf, on hein. apprend beaucoup de nous-mêmes. Oh moi, pour revenir au fait, juste pour conclure. parce qu'après, j'y vais, moi. Au fait d'être seule, donc pas forcément en tant que femme, mais d'être seule, de vivre seule mmh. dans un fourgon, et de se retrouver souvent seul face à des galères parce ne faut pas se mentir vivre en van c'est beaucoup de galères oui. très souvent quand même dans ouais, mais une maison plus. en fait hein bah, moi je trouve plus en étant pas propriétaire d'une maison en tout cas mm. c'est quand même plus facile à gérer que le van enfin, rien que vivre les toilettes remplir la chaleur, son eau ouais, le ouais, chaud ouais. le froid l'humidité ouais. bref le spot etc et ben et ben on apprend à plus gérer les situations comme ça seul à se faire plus confiance on est tout le temps seul enfin, souvent seul moi en tout cas très souvent on apprend à se connaître et on apprend à connaître nos limites, notre intuition et tout. Et, et pour moi, c'est vraiment une bénédiction d'avoir fait ça toute seule. Ouais. Ouais, bah c'est sûrement aussi pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Hein. C'est pour aller rechercher dans, nos, dans notre propre, propre oui. intérieur, oui. qu'est-ce qui se passe. Euh, et voilà, C'est une belle découverte. Euh, ouais, ouais, ouais, c'est clair. Et puis après, on a tous différents problèmes. Je vois ceux qui sont, ah, vrai, par ouais. exemple, ouais. ils ont un appart, un CD, un machin, oui. pour en sortir. Je veux, mais je peux pas, j'y arrive pas. Et moi, à l'inverse, comme je suis saisonnière, eh ben là, j'ai fini ma saison, je fais quoi Je pars en voyage, je trouve une autre saison, ah, je ouais. pourrais bosser là, je pourrais bosser là, je, je peux aller ça. partout, mais et je vais où oh, C'était ça mon problème il y a deux mois. C'est que c'est tellement de possibilités, c'est un autre ouais. problème, et pour faire une... prendre une décision, eh ben c'est encore autre chose. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez. Euh... D'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Ouais, voilà, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo euh, où on poser pourra. Poser les questions répondre aux commentaires. En, en commentaire. Les filles viendront sur ah. la vidéo aussi répondre ouais. aux, aux questions qui concernent. en commentaire et tout Donc, ça. N'hésitez Donc, euh... pas. Et je vous mettrai leur euh, Instagram parce qu'il n'y a pas de YouTube, ni l'une ni l'autre. Non. Leur Instagram en description. D'ailleurs, on est super contentes parce que comme ça, euh... on laisse Marie. <rire> euh, ouais. Et puis bah nous ça nous a pris là. une heure Avec ah, toutes les conneries. Allez ciao il y cool. en a qui bossent hein. Salut <rire> Tu dis au revoir Ciao ciao <rire> Marie voyage dans l'Afrique Avec Morphée, Iris et puis Litchi, À bord de leur Renault Master Parcours le monde dans la bonne humeur <rire>